Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve, on va parler psychologie, je sais ça fait une éternité mais je sais que c'est pas un sujet qui intéresse tout le monde sur ma chaîne, loin de là. Et en même temps ça me manquait trop et j'avais envie de le faire, puis je reçois très régulièrement des questions par rapport aux études de psycho. Et je me suis dit bah pourquoi pas tout simplement lancer une FAQ pour vous me poser toutes vos questions, c'est ce que j'ai fait sur mon Instagram. Alors au final j'en ai reçu beaucoup, le problème, si on peut appeler ça un problème, c'est que c'est tout le temps les mêmes, les mêmes questions qui sont revenues. Donc c'est pas grave, cette vidéo au pire va être courte mais je vais essayer de répondre quand même bien à vos questions. Si vous ne l'avez pas vu sur ma chaîne, j'ai déjà fait deux vidéos, je crois que deux, ouais, qui parlaient de psycho, donc une sur la L1 de psycho et une sur la L2, je vous les mettrai dans le petit i, mais regardez celle-ci d'abord, vous pourrez aller les voir après. <rire> les questions auxquelles je vais répondre aujourd'hui, ce sont des questions qui concernent la licence de psychologie, donc la licence en général. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, qui débarquent, déjà, bienvenue, hop, on se serre la main. J'ai fait ma L1 et ma L2 de psycho à la fac de Rennes 2, puis pour ma L3 de psycho, je suis partie à Besançon pour des raisons... Euh personnel, <rire> ce qui m'offre deux points de vue différents aussi, vous allez le voir, parce qu'on va en parler un peu, trêve de blabla, et... et... et the the the the et je vais prendre celle qui revient le plus parce qu'elle revient tout le temps est-ce qu'on peut aller en psycho en sortant d'un bac L, on risque pas de se casser les dents j'ai vu aussi tout à l'heure bac STMG comme j'avais déjà expliqué dans mes autres vidéos sur la psycho, la psychologie c'est une filière, contrairement à ce que beaucoup on pense ce n'est pas littéraire, c'est une filière scientifique il y a beaucoup de sciences, il y a de la bio il y a des neurosciences, il y a des statistiques donc il faut s'accrocher aussi au niveau sciences, mais avec n'importe quel bac on peut aller en licence et en master de psycho, il y a pas de règle en soi, de toute façon c'est la fac donc vous pouvez entrer avec n'importe quel bac après est-ce qu'on peut s'en sortir quand même oui, tu peux avoir un bac S, enfin je sais qu'aujourd'hui il n'y a plus les filières mais vous voyez le genre tu peux avoir un bac S, ne pas t'en sortir tout simplement parce que ça ne t'intéresse pas plus que ça et tu peux avoir un bac, je sais pas, peu importe le bac de toute façon il n'y peut... a pas de bac à dénigrer hein. tu peux avoir un bac pro ou un bac techno ou peu importe le bac aussi général tous les bacs peuvent s'en sortir, moi j'avais une copine elle avait un bac pro, euh, elle pouvait très bien enfin elle s'en sortait très bien, j'ai vu plein de gens avec des bacs L, il y en avait beaucoup des bacs L euh, ils galéraient plus certes en statistique en neurosciences etc mais en travaillant plus du coup c'est sûr ils avaient Moins de facilité, mais ça veut pas dire qu'on peut pas y arriver. Si vous avez des questions, faut pas hésiter à les poser aux profs au TD pendant les TD, surtout ou même pendant les CM. Il y a des profs qui, qui, sont, qui répondent quand même pendant les CM. Je dis ça parce que j'ai connu des profs qui voulaient pas répondre pendant les CM, mais pendant les TD, vous pouvez largement leur poser toutes les questions que vous voulez s'il y a des choses que vous comprenez pas. Et, et voilà, n'hésitez pas non plus à demander à vos potes. J'ai vu plein de gens qui n'avaient pas du tout de bac S et qui s'en sortait très très bien. J'ai oublié de préciser que dans cette vidéo je vais parler du coup de mon expérience. Euh, une chose qui est très importante à préciser en psycho c'est que ça va pas du tout être les mêmes programmes euh, en fonction des facs. Et c'est surtout que ça va pas non plus être les mêmes courants de pensée. Alors là, question psycho, mais pas que en final. En quoi consiste exactement une licence Que faut-il faire pour la valider Alors, une licence, ça se dure en 3 années. Là, L1, a un lal de l 3. À la fin, t'as un diplôme, qui est la licence, qui donc te donne un bac plus 3. Et après, selon ce que tu fais. Pour valider ta licence, il faut valider les 3 années. Pour valider une année, il faut valider les deux semestres. Et pour valider ton semestre, il faut que t'aies la moyenne au semestre. En fait et ça marche aussi par bloc par exemple tu vas avoir deux matières qui vont former un bloc donc ça va être la moyenne de ce bloc qui va être pris en compte pour la moyenne du semestre En fait c'est incompréhensible ce que je suis en train de dire si mais en gros il faut avoir la moyenne en tout c'est pas obligatoire en tout cas en fac fait, de psycho c'est pas obligatoire d'avoir la moyenne à chaque matière alors as-tu noté une différence de difficulté entre les années personnellement oui et je l'ai senti. pas safe je peux te le dire ça fait mal entre la l1 et la l2 déjà j'avais senti un gros fossé ouche et entre la L2 et la L3, je me suis dit... Oh, mais vraiment J'imagine même pas le master. Enfin si, parce que j'ai des potes en master, du coup on en parle. En soi, ça paraît logique. Hein. Par contre, le truc qui est très très bien, je tiens à préciser aussi, c'est que la L1 de psycho est très très générale. On voit toutes les branches et... C'est l'histoire en gros de la psychologie, mais sur toutes les, les branches de la psychologie. Et plus ça va, plus tu te spécialises au final. Parce qu'en L3, tu commences déjà à te spécialiser un petit peu. Et en master, bah là, t'es complètement dans ta spécialité en fait. Donc, euh, c'est ça que j'apprécie surtout. Quand t'arrives en L3, là, tu te dis ça c'est cool, parce que du coup tu commences vraiment à rentrer dans ce que tu veux vraiment faire. Mais moi ça me paraît plutôt logique en soi en fait. T'avances dans tes études donc c'est normal que ce soit de plus en plus dur. Bon ça fait très mal en début d'année, tu te dis aïe, mais au moins tu bosses encore plus. <rire> Alors retrouves-tu les idées que tu te faisais sur cette licence Eh bien pour être complètement honnête, pas du tout. Alors je sais pas si c'est moi qui étais con, con, je pense pas parce que j'en ai déjà parlé avec d'autres élèves et pareil... Pour moi en fait quand tu étais en psycho tu voyais principalement en fait les troubles mentaux, les symptômes, euh, en gros que de la clinique. Hein. Moi j'avais l'impression qu'il y avait que de la psychologie clinique mais je pense que beaucoup se font cette idée là du psychologue clinicien. Tu vas sur son fauteuil et tu t'allonges et tu parles. Sauf que euh, ce que je ne savais pas vraiment c'est qu'en fait en psychologie il y a énormément de branches différentes. Mais après euh, en même temps je suis arrivée en licence, j'avais 18 ans, on sort du bac, où on se rend pas trop compte et euh, on connaît pas surtout. En fait on connaît pas et arrivé là dedans tu te dis mais en fait il y a tellement plus de choses et... Et du coup j'ai été très très surprise, mais dans le très bon sens du terme. Et Sachez qu'il n'y a pas du tout que ça, Quand on, là je vois aussi une question, je l'ai vue tout à l'heure, de qu'est-ce qu'il y a comme matière en psychologie, parce que bah, les gens doivent se dire, bah ok d'accord, t'as juste psycho, mais non en fait, il y a tellement de psychologies différentes, euh, tu vas voir la psychologie sociale, on voit des neurosciences, on voit la biologie, on voit les statistiques qui sont très très importantes, on voit, qu'est-ce qu'il y a, euh, psychologie du développement psychologie cognitive, je sais plus si je l'ai dit, psychopato... Euh, dans certaines facs, c'est de la psychopatho qui est orientée vers la psychanalyse aussi. Qu'est-ce qu'il y a, psychologie du... Bah, du coup, psychologie du travail, mais ça du coup c'est dans la psychologie sociale aussi. Vous voyez, il y a plein de psychologies différentes. C'est pour ça que beaucoup en L1, j'ai l'impression, abandonnent. C'est parce qu'ils déjà, ils se faisaient une idée de la psycho qui n'était pas, pas la bonne et euh, en fait, on voit tellement de choses en L1 et c'est pour ça qu'en L1, j'avais un peu de mal. On voit tellement de choses très vite tu t'y perds et tu te dis mais qu'est ce que je fais là en fait alors qu'au final bah, ça vient avec les années et là tu te rends compte que ah, ça j'aime bien, ça j'aime pas trop mais ça j'adore ça, ça c'est ma vocation tu vois c'est comme ça, c'était pas ça la question à la base. Alors il y a quelqu'un qui me demande justement, tu te sentais à ta place en première année, je demande car au secours. Donc je suppose que toi tu ne, sens, tu ne te sens pas trop à ta place. Sache que je pense que ça c'est pas propre à la L1 de psycho, ça hein. je pense que c'est propre à toutes les premières années d'études supérieures. On est forcément dans le doute, on sort du bac, ça fait 15 ans qu'on nous parle du bac, on l'a, ça y est, maintenant on nous dit, il faut que tu fasses des études pour entrer dans la vie active. Voilà, normal d'avoir des doutes, c'est normal d'avoir peur euh, même, en, là, tu vois, même en L3, moi ça m'arrive encore très souvent d'avoir des doutes Et de me dire mais putain est-ce que j'ai fait le bon choix Parce qu'on a l'impression qu'on joue nos 40 ans de future carrière professionnelle Alors que ça c'est quelque chose que j'ai vu en psychologie du travail Aujourd'hui on ne parle plus de métier, on parle de, de, de, de vie professionnelle Parce qu'en fait au final les reconversions professionnelles se font très très souvent Et sache que c'est pas grave si tu une année parce que tu ne te sens pas à ta place euh, c'est pas grave c'est pas une année de perdue hein, dans tous les cas t'auras forcément appris des choses mais euh, bref tout ça pour dire putain je suis encore en train de battre dans les surtout que comme je disais tout à l'heure la L1 de psychologie est tellement générale en fait et on voit tellement de choses et c'est pas encore approfondi puis c'est la première fois qu'on entend parler de ça enfin on n'a jamais fait de la psycho euh, au lycée au collège donc forcément on a l'impression de sauter dans l'inconnu et c'est normal euh, de flipper de pas se sentir à ta place essaye de persévérer parce que là euh, on est qu'en novembre donc t'es qu'au premier semestre, finis ton année si ça te plaît pas tu pourras te réorienter alors là une question qui est beaucoup revenue aussi que faire sans master <rire> si tu fais pas le master de psycho tu n'as pas le titre de psychologue qui est un titre qui est protégé, tu es obligé d'avoir un bac plus 5 en psychologie, peu importe la spécialité, que tu fasses un master de psycho du travail ou de, un master de psychoclinique tu auras le titre de psychologue dans les deux cas tu peux faire d'autres masters donc je pense par exemple au master ressources humaines, etc. Si je ne me trompe pas, on peut se lancer aussi là-dedans. On peut se réorienter, ça, dans tous les cas ça ne t'aura pas rien rapporté, t'as quand même une licence en psychologie. Maintenant, si, je... alors, peut-être que ça a changé depuis, mais je sais qu'on peut aussi se réorienter en avec le diplôme de psychomotricien, et qu'en gros tu passes directement en deuxième année. Mais là je te sors des trucs comme ça, honnêtement si tu veux te réorienter, va voir un conseil d'orientation, parce que je suis pas calée sur le sujet, parce que j'ai jamais trop cherché à me réorienter. Pour te donner un autre exemple, j'ai une copine, elle a fait les deux premières années de licence de psycho, elle a pas fini la troisième, et elle a pu faire une licence pro là en ressources humaines. Donc elle s'est réorientée, son... elle avait un bac plus 2 en fait en soi, donc du coup elle a pu le faire. Mais euh, voilà, il y a des passerelles. Voilà, là je vois sur internet, ils disent quelques métiers sont envisageables avec la licence de psycho. Genre bah là ils mettent AMP, animateur, petit enfant, chargé de communication interne, de développement RH, enfin ils mettent plein de trucs RH. Mais en tout cas si vous voulez le titre de psychologue, c'est master obligatoire. Alors tes matières favorites et celles que tu détestes le plus je... Alors bon ça c'est très personnel mais bon on me la demande beaucoup aussi. Ma matière euh, favorite clairement sans hésitation depuis la L1 c'est la psychosociale. Oui aussi en matière favorite euh, la psychopatho, la psychoclinique. Celle que j'aime le moins, pourquoi j'hésite Les neurosciences. Alors aussi question beaucoup revenue, y a-t-il une réelle différence entre la licence de psycho à Rennes et celle à Besançon Alors ça je vous avais dit que j'avais vu de grosses différences alors on va vraiment parler en termes de psycho parce que rien qu'entre en, l'organisation des facs etc. Euh, oui j'ai déjà vu des différences mais voilà. Mais je peux vous dire que quand était en L3 à Besançon, bah je parlais encore avec mes potes qui étaient en L3 à Rennes 2 et là on s'est rendu compte que c'était pas du tout la même chose. Euh, typiquement par exemple le TER donc le TER c'est travail d'étude de recherche c'est quand même un mini mémoire en fait c'est un travail de recherche, par exemple à Rennes 2 ça se déroule sur toute l'année, c'est individuel et tu as un prof référent à Besançon par exemple, le TER c'est même pas obligatoire tu peux faire des stages à la place et euh, je crois que t'as quand même, même l'obligation d'en faire peut-être un, mais sur un semestre, et euh, du coup moi j'en avais, avais fait un de TER et ça se dure sur un semestre, t'as la moitié du TER qui se fait en groupe en, en gros en groupe tu fais toute la partie euh, théorique, donc avec les articles avec euh, les définitions, bah la partie théorique, tu fais également ton, ton étude avec ton groupe, donc personnellement nous on avait fait avec des questionnaires etc, donc on avait tout fait ensemble, élaborer le questionnaire, le faire passer, la récolte de données, et en fait tu faisais tout seul que euh, l'étude des données, donc avec les statistiques etc, la conclusion, donc tu vois c'est déjà très différent là-dessus, c'était aussi différent parce que à Rennes 2 tu n'as pas possibilité de faire de stage en licence, tu peux le faire hors cursus, mais c'est une chiasse pas possible mon pote, à Besançon c'est une option que tu peux prendre euh, à la place du TER, de faire un stage. Ça ne veut pas dire que tu trouveras un stage pour autant. Hein. Personnellement, j'étais inscrite en stage, je, je n'ai absolument pas trouvé. Parce que déjà, ils n'ont pas de place pour prendre des masters, pour les licences, tu te fais dégager en moins de deux. Après, pour les cours en tant que tel, bah oui, aussi. Quand je suis arrivée en L3 à Besançon, je me suis retrouvée paumée sur plein de points parce qu'ils avaient vu des choses en L2 et en L1 que je n'avais pas vu à Rennes. Et au contraire, j'ai vu des choses en L3 à Besançon que moi j'avais déjà vu et revu en L2 et en L1 à Rennes. Donc en fait, les programmes ne sont pas les mêmes selon les facs et je n'ai fait que deux facs. Donc j'imagine que c'est pareil pour toutes les facs de Psycho de France. Donc voilà, comme quoi il y a beaucoup de différences selon les facs. Alors, est-ce que c'est fort, accès, psychanalyse, Freud, tout ça Bien sûr, on va parler de Freud, des découvertes de Freud, de l'apport de Freud. Ça veut pas dire qu'il faut être d'accord avec tout avec Freud. Ça dépend de la fac où tu vas. Il y a des facs qui sont très très axées psychanalyse et Freud. On va t'apprendre Freud et... et beaucoup de choses qu'il a faites. Mais ça veut pas dire qu'il tu... n'y a... a pas que lui. <rire> Il y en a plein d'autres. Surtout en L1, je pense, où on t'apprend l'histoire de la psychopatho et de la psychanalyse. Mais euh, ça veut pas dire que tu vas faire que ça. Salut Salut As-tu peur de déboucher par la suite Ce serait mentir que de dire non. <rire> on le sait que la psychologie, c'est une branche qui est bouchée il y a beaucoup plus de diplômés que de postes la passion les gars, la passion, alors oui c'est chaud parce que c'est un bac plus 5, donc euh, bah, t'as peut-être fait un master pour te retrouver au chômage pendant quelques temps, euh, voilà c'est très courant pour des gens qui sont psychologues au début de commencer par des temps partiels par des CDD, par des remplacements et euh, avant de trouver un CDI et un CDI à temps plein donc oui ça fait peur parce qu'on n'a pas forcément la sécurité de l'emploi mais bon ça j'ai l'impression que c'est beaucoup de branches et est-ce que j'allais faire un truc ok qui allait apporter la sécurité de l'emploi mais qui allait pas me plaire peut-être qu'un jour je serai au chômage depuis 10 ans et je me dirais bon bah go en fait hein, mais <rire> non j'ai envie de me battre pour trouver euh, le... et faire le, le métier que je veux faire tout simplement en fait et là j'ai plusieurs questions sur euh, en gros la sélection au master alors comme je vous disais je suis pas hyper calée sur le sujet pourquoi je dis ça parce que tout simplement je n'ai pas passé les sélections au master j'ai euh... Deux très bons potes qui sont en master et euh, les profs en L3 en, nous en ont beaucoup parlé. Donc je vais essayer de répondre à vos questions. Celles qui sont le plus revenues. est-ce que c'est réellement un frein de ne pas faire de stage pour l'entrée au master Je suis en L3, comment se passe la sélection au master Il faut combien de moyenne pour espérer un master Comment dire ça Parce que je sens que ça, ça va être un peu le sujet... Euh... Délicat. Alors, nous, il y a un truc, en L2 de Psycho, je me rappelle, il y avait un prof qui nous avait fait toute un, un, une conférence, en fait, sur la sélection au master et qui nous avait dit droit dans les yeux à toute la promo, si vous avez moins de... je crois qu'il avait des 13 ou 14 de moyenne, n'espérez même pas être pris aux entretiens de master. Alors, peut-être que lui, c'était comme ça pour le master, pour son master à lui, mais c'est pas comme ça pour tous les masters de France, hein, les potes, hein. Vous allez en entendre des vertes et des pas mûres de la part de profs, de la part d'élèves, de, de la part de plein de gens. Euh, donc c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est pas clair tout ça, ce qu'il faut savoir c'est qu'effectivement les masters de psycho ils sont hyper sélectifs et maintenant c'est dès l'entrée au master, hein. c'est pas, c'est plus au m 2 ce que je trouve très bien parce que c'est à dire qu'avant tu faisais une première année de master tu t'étais même pas sûr d'avoir ton diplôme à un an tu vois, donc le sum. ce que je peux vous dire c'est que mes deux potes qui sont actuellement en master en gros ils avaient pas euh, 16 de moyenne tu vois bref, et ils avaient pas fait de stage non plus parce qu'ils n'avaient pas trouvé, parce qu'ils n'avaient pas pu, peu importe. On, y a pas, vous savez pourquoi c'est pas clair Il n'y a pas vraiment de règles pour le master du psycho Parce que ça dépend de tous les masters de France. Et il y a une liste, je sais pas longue euh, comment. Hein. Mes deux potes, ils sont dans la même fac. Ça n'a même pas été les mêmes conditions alors que c'était dans la même fac. En fait, ça dépend du prof qui est responsable du master et euh, de leurs conditions, en fait, à ces profs-là. Donc euh, faut vous renseigner sur les conditions de sélection des masters. Vraiment, je pense que vous pouvez trouver les informations. Il y a plein de groupes Facebook là-dessus. Vous pouvez essayer de trouver des anciens élèves ou des élèves actuels sur comment ça s'est passé pour eux. Euh, je pense qu'il n'y a pas de problème, hein. les plupart des élèves en psycho, c'est pas des tyrans, hein. ils vont sûrement vous répondre. Et c'est surtout aux entretiens que tout va jouer. Parce que tu peux te dire, ok j'ai un dossier qui est pas ouf, j'ai pas une moyenne de ouf, j'ai que 12, 13 de moyenne, c'est pas génial, j'ai pas fait de stage, euh, mon TER, j'ai pas eu une moyenne de ouf, patati patata. Si tu arrives à défendre ton truc pendant l'entretien, tu peux être pris. Euh, moi ce que mes deux potes m'ont dit, alors ça par contre ça a été les deux pareil, hein, aux entretiens, ce qui est revenu et là où ils ont le plus causé en fait, c'était le projet professionnel. Il faut que tu saches pourquoi tu veux faire ce master là et pas un autre, et quelle est ta motivation et quel métier tu veux faire. Il y a des gens, ils ont 10 de moyenne à peine en licence, ils sont pris dans le master qu'ils voulaient, il y a des gens, ils avaient 16 de moyenne, ben, ils n'ont pas été pris parce que les notes ne font pas tout, ne misez pas tout sur vos notes, si par exemple tu fais un stage euh, je sais pas, en psycho du travail alors que tu veux faire un master clinique sache qu'ils vont te poser la question de pourquoi tu as fait ce stage là en fait dans cette structure et pas un truc qui était cohérent avec ton projet professionnel tu vois c'est ce genre de questions et ce genre de choses qui vont les intéresser comme je vous dis je suis pas calée sur le sujet moi je les ai pas passées encore les sélections les il faut bien bien bien bien préparer son entretien mon pote, fais un bon CV, une bonne lettre de motive et ton entretien tu le prépares essaye d'anticiper les questions qui vont te poser voilà pour euh, ce que je vais seulement dire sur le master parce que comme je vous dis euh, j'y suis pas encore mais j'ai des copains qui y sont donc ça ça m'aide parce que bah ils m'en ont un peu parlé. S'il y a des gens qui ont fait un master ou qui sont en master de psycho n'hésitez pas à donner votre expérience en commentaire c'est toujours bénéfique et je trouve que cette vidéo est très très sérieuse mais dès qu'on parle de psychologie je, je suis en mode t'as vu comme je change de mood je suis plus du tout en mode fofolle hop hop hop hop hop non non il n'y a plus de pump and up là je suis en mode on parle psycho Ok, je pense qu'on va finir avec cette question parce que finalement il y en avait beaucoup. Je n'ose pas me lancer, c'est compliqué. Quelle qualité faut-il avoir Comme j'ai déjà dit, si t'aimes vraiment ce que tu fais, pour moi ça devient plus facile. Ça ne veut pas dire que c'est facile mais ça devient plus facile, euh, mais ose te lancer, comme j'ai dit au pire c'est pas grave, parce que si c'est quelque chose que tu as vraiment envie de faire, qui te plaît vraiment, si vous êtes pas sûr de ça, que, que c'est la psycho est faite pour vous, n'hésitez pas à aller dans les librairies, à lire 2-3 bouquins de, de psycho, à emprunter à la bibliothèque des bouquins de psychologie, vous allez vite voir si vous aimez ça ou pas, alors prenez pas des trucs trop compliqués, hein. essayez de prendre des trucs euh, voilà, assez facile parce que quand t'as jamais fait de psycho et que tu, lus du, et que tu lis du Sigmund Freud, ça peut être compliqué, ça peut faire peur. N'hésitez pas, alors pas du développement personnel, de la psychologie. Ce sont deux rayons différents. Et surtout pas le magazine psychologie parce que c'est pas de la psycho. N'hésitez pas à lire des bouquins, à aller vous renseigner à la fac, à aller aux portes ouvertes et à parler avec des élèves de psychologie. C'est ce que j'avais fait personnellement et c'est ce qui m'a poussé et donné envie d'y aller. Quelle qualité faut-il avoir Bah du coup je dirais l'empathie. Ah pour moi tu peux pas faire de psychologie si t'es pas empathique. Si tu n'as pas d'empathie, il y en a mais je pense que ça... Les profs aux entretiens de master, ils le voient très très vite. Bon, je dirais comme de qualité, être motivé, hein, parce que tu vas t'en prendre plein la tête. Les gens dans ton entourage qui vont dire Quoi « Quoi Mais c'est bouché, tu vas finir au chômage !» Ça, j'en ai j'en ai vu, j'en ai vu, j'en ai entendu, j'en ai lu aussi en commentaire. Euh, tu vas entendre des réflexions, du genre « Ah, t'es en psychologie, tu vas m'analyser. Euh... » Là, tout de suite, ça me vient pas à l'esprit. Être régulier dans son travail, apprendre souvent les cours, ne pas hésiter à lire plein de bouquins, même en dehors de ceux que les profs vous conseillent. Euh, et de lire ceux que les profs vous conseillent aussi. Non bah écoutez les, les gars j'ai répondu aux, aux questions qui sont le plus revenues On me demande aussi beaucoup quel master j'ai envie de faire euh, Ça je vous en parlerai en temps voulu Parce que j'ai très peur de me porter le mauvais oeil Je suis un peu superstitieuse là dessus Et bon la sélection a fait peur à tout le monde Et à moi aussi hein. <rire> Bah voilà tout le monde pour cette vidéo qui va pas intéresser grand monde Mais en tout cas moi j'adore parler de psychologie Donc euh, ça me fait plaisir, j'ai envie de me faire plaisir Puis je sais que ça va aider certains J'espère que cette vidéo vous aura plu Bon courage si vous êtes en études de psycho Ou peu importe que si vous êtes en plein dans les examens I feel you I know what it is. Courage et puis n'hésitez pas si jamais vous êtes en master de psycho, en vrai, à venir me causer par MP sur Insta parce que euh, je suis jamais contre l'expérience de plusieurs personnes. Et en attendant la prochaine, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous. Ciao <musique>